Merci. Les enregistrements sont disponibles pour toutes les séances enregistrées à la demande sur Zoom Events Lobby pour tous ceux qui sont inscrits pendant la séance et jusqu'à un mois plus tard. Et nous pourrons vous envoyer la copie par la suite. Cette séance a l'interprétation simultanée en espagnol et en français. Si vous voulez écouter l'une de ces langues, vous pouvez aller sur la map monde en bas de votre écran et vous choisissez la langue que vous préférez. Et à ce moment-là, vous pourrez entendre le français ou l'espagnol. Je tiens à vous rappeler deux choses. Tout d'abord, nous aurons des séances parallèles tout à l'heure, aujourd'hui, sans interprétation simultanée. Donc, nous vous demandons que de faire en sorte que ces réunions soient en anglais. Et deux, plus tard, nous aurons certains d'entre vous qui vont parler dans la salle principale. Donc, quand vous le faites, assurez-vous que vous êtes sur le canal original audio pour que les interprètes puissent vous entendre. Il y a un document de notes partagées dans la boîte de dialogue. Le chat de Zoom est utilisé. Et si vous avez des questions pendant la séance, vous pouvez parfaitement mettre cela dans le chat, justement. Ce sommet est conçu comme un lieu d'apprentissage de conversation. Nous demandons à tout le monde d'être curieux, de demander des déclarer efficaces des éclaircissements, poser des questions profondes pour remettre en question votre de réflexion, faites de la place aux autres, soyez curieux du point de vue des autres, maintenez un espace pour qu'ils puissent poser des questions et contribuer parce que, soyez respectueux, nous voulons construire la communauté et non pas la démolir. Notre code de conduite est disponible sur la, le lien que vous avez au bas de cette euh, diapo. Vous pouvez… et nos, nos adresses de courriel sont dans ce code de conduite. Du point de vue des règles de base et des attentes, eh bien, le partage d'informations issues des sciences et des sont dans des documents que tout le monde peut, auxquels tout le monde peut avoir accès. Nous demandons que vous ne partagiez pas le lien avec ceux qui ne sont n'ont pas été invités à participer. Les enregistrements et les notes sont accessibles par les personnes inscrites au sommet. Et les, euh, la, la, la règle de Chatham House s'applique, c'est-à-dire que vous pouvez partager ce que vous avez appris, les captures d'écran, les diapositives, etc. sur les médias sociaux, mais veuillez ne pas partager qui l'a dit ou qui l'a entendu. Pour les notes partagées, on aimerait bien euh, consigner le nom de ceux qui ont posé une question, mais si vous le préférez, vous pouvez parfaitement le biffer de ces notes partagées. Du point de vue de cette séance-là, eh bien, nous allons partager les résultats du pilote co-budget. Et je suis vraiment très euh, passionné par cette chose-là, j'espère que vous aussi. Nous allons réfléchir à ce que nous avons réalisé ensemble cette semaine et nous allons voir un petit peu quelles sont les possibles prochaines étapes. Et maintenant, je donne la parole à Caitlin. Merci, Amy. Eh bien, le moment est arrivé de vous montrer quels sont les résultats de l'exercice de co-budget. Merci d'avoir été là. Nous avons vous montré cette vision. Je vais vous en parler. Ceci montre un petit peu comment a été l'allocation de fonds au long de la semaine. Nous voulions partager quelques apprentissages que nous avons eus et les premiers que vous pouvez voir dans cette course, celle d'en haut étant la question de l'infrastructure, la deuxième gouvernance, la troisième des aspects de la sécurité technique, la, les questions financières, l'adoption. Et les documents Vous avez tous eu le pouvoir de ce portefeuille pendant 36 heures et c'est formidable que les gens se sont rentrés là-dedans. Vous pouvez voir, vous pouvez toujours y accéder. Nous avons vu toute une variété de différentes interactions, c'est-à-dire des individus qui ont commencé à utiliser cette section commune pour aider à en savoir plus pour le débat général et ainsi justifier leur décision alors que d'autres ont simplement pris un, un, un point de vue plus passif ils se sont moins mêlés disons à la conversation du point de vue des chiffres finaux je crois que la plupart sont là mais les trois premiers nous avons que la criticalité les, les aspects critiques de l'infrastructure ont reçu 14 000 dollars. Donc, ils ont dépassé le seuil. Nous avons vu également la gouvernance avec 21 000 dollars. Et le troisième étant la, la fiabilité et la sécurité technique avec 15 000 dollars. Nous savons que tous les fonds n'ont pas forcément été alloués mais ce sont les trois premiers qui sont, se sont avérés être les premiers. Et il y aura une comparaison aux autres. Ce qui était intéressant également était de voir <coughs> un petit peu le, comment ces chiffres sont ventilés. <coughs> Nous le verrons dans les semaines à venir. Et aussi du point de vue combien d'individus ont... À louer des fonds à des domaines spécifiques. Les trois premiers, la question de l'infrastructure critique et en risque, la gouvernance, 19 individus qui ont soutenu ce projet, et la gouvernance, 17. Je dois aussi vous dire que l'adoption et la santé publique ont eu la même quantité, 14 pour l'adoption et 12 pour l'adoption pour la santé financière. Ces deux-là étaient vraiment très proches des deux précédents. Et huit pour la préimpression. Il y a des gens qui ont ajouté des fonds et il y en a un qui a dépensé tout dans un seul domaine. Il y en a d'autres qui ont des montants qui commençaient à augmenter au fur et à mesure. Je voulais simplement... On profiter de saisir cette occasion pour vous donner quelques conclusions préliminaires importantes. Du point de vue du débat riche sur l'infrastructure riche et en risque, bien la question de nos individus qui ont financé ça, car ils voulaient financer les deux, critique et en risque, pas un ou l'autre, mais un et l'autre, les deux, de figures existent, aussi, qui est-ce qui décide qu est quelles sont les euh, infrastructures qui sont admissibles? Est-ce que c'est l'Io ou ce sont des institutions ou des bailleurs de fonds ou d'autres formes de gouvernance? Comment l'argent est-il distribué entre infrastructures? Dans quelle mesure les institutions préfèrent euh, euh, externaliser ces décisions? Également, quel est le sens que les gens accordent à, aux décisions qui ont été prises par d'autres. Également, la reconnaissance que c'est une grande priorité et que cela va prendre plus d'argent et de temps pour reconstruire. Du point de vue de la gouvernance, eh bien, il y a la reconnaissance du fait que la gouvernance n'est pas seulement importante, mais qu'elle est également nécessaire pour garantir la santé d'un projet. Aussi, cela joue un rôle important pour essayer de rendre plus difficile qu'une entité s'occupe d'acheter ou de racheter un, une, un fonds. Également, les, quand est-ce que nous travaillons pour un secteur en particulier ou un, secteur, un projet en particulier? Finalement, pour la, la fiabilité technique, il y a la reconnaissance que pour que les outils ouvert soit adopté, ils doivent avoir une interopérabilité avec tous les systèmes et que l'on recherche quelque chose de sain, c'est-à-dire qu'une partie de l'architecture qui est très utilisée a entre 20 et 30 ans. Et donc, il faut prendre note de l'importance. De l'utilisation de fonds pour garantir que non seulement nous améliorons l'infrastructure sur la partie technique, mais que nous puissions également, pense, que nous pensions également comment intégrer cela, non seulement entre outils, mais aussi entre flux. Du point de vue maintenant des. A, pardon, est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires là-dessus? Si vous voulez revenir sur le... le nous voulions vous remercier d'avoir passé du temps à travailler à cet exercice avec nous. Nous en dirons plus lors des prochaines semaines pour dire comment sont ces étapes et nous aimerions vraiment que vous nous disiez un peu ce que vous en pensez par la suite. Ceci étant dit, je redonne la parole à mon collègue Richard. Merci, merci beaucoup. Moi aussi, je vais vous parler d'autres choses. Ce qui nous intéresse, ce sont vos réflexions. Donc, ce qu'on va le faire comme un exercice. Nous vous demandons de mettre vos points de vue dans Google Docs. Nous allons passer dans les salles parallèles dans une minute. On voulait prendre quelques minutes. On voulait vous demander d'aller dans le Google Doc rajouter des notes sur ce que vous avez pensé sur une chose qui était surprenante pour les résultats. Et quelles sont les choses qui ne vous ont pas surpris? Et une question commune que vous avez sur la base des résultats. Et maintenant, je vous refile la, le lien à la salle. Vous, vous verrez qu'il y a trois. Euh, J'ai été surpris, je n'ai pas été surpris. Et je me demande. Voilà les trois résultats possibles. Et C'est une occasion pour vous de euh, euh, penser, voir un petit peu ce que vous avez pensé avant de passer à la par partie formelle de la clôture de cette réunion. Un peu de musique en attendant Question sur les détails, pourquoi, qu'est-ce qui vous a surpris euh, Vous pouvez dire, j'ai été surpris parce que, ou sur la base, cela nous ce, ce serait très utile si vous pouviez en rajouter un petit peu. Merci. Merci. Nous laissons la musique de côté un instant. Merci. Finissez de mettre à l'écran vos pensées, vos réflexions. En voyant les commentaires, il y a eu plus ou moins la même chose pour les gens qui sont surpris et ceux qui ne le sont pas. Est quelques éléments. Quelques quelques-uns ont été surpris qu'il y avait plus d'argent, d'autres qu'il n'y en avait pas plus. Donc, il y a différents points de vue qui nous permettent de réfléchir vraiment à la question. Et une autre chose, je crois que dans les questions, je vois l'idée selon laquelle cette question de construction par rapport au maintien ou l'adoption de ce que nous avons. Je crois que c'est une question intéressante. Et ici, il s'agit de mettre l'accent sur le fait qu'il y a une brèche parce que les, nouveaux, les services nouveaux ne sont pas là ou parce que nous voulons qu'ils soient plus solides, plus costauds. Ce sont d'excellentes pensées je vous remercie. Bien. Nous allons mettre un terme à cette partie de notre séance. Et plus de, tout d'abord, merci de nous avoir aidés. Nous verrons d'autres occasions par la suite de voir ce projet de co-budget. Mais je, je sais que quelques-uns d'entre vous ont été très intéressants. Nous, nous, vous pouvez faire ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez utiliser cet outil je vais dire que c'est une bonne occasion d'avoir travaillé avec eux et comment nous pouvons collaborer davantage quand on veut distribuer la prise de décision autour de ce genre de distribution pour cet exercice. Je veux passer maintenant à la réflexion sur le sommet des fonds. Qu'est-ce que nous avons atteint, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons appris, qu'est-ce qui nous reste à apprendre, qu'est-ce que nous devons identifier. Et j'aimerais commencer par vous parler de quelques-unes de nos pensées, puis nous passerons à un débat un peu plus vaste. Nous allons commencer, je voulais parler à, de notre intention. Nous voulons savoir la énorme quantité d'argent qui passe dans différents dans le modèle à but lucratif. Nous voyons que cela est une bonne synergie des, de la pratique habituelle. Mais il est important de dire pourquoi c'est un problème. Et il faut mettre en exergue l'énorme dépendance des monopoles et des préoccupations de sécurité, de vie privée, etc. Et que cela n'aide pas forcément aux objectifs de la science ouverte. Et nous voulons euh, mettre l'accent sur certaines choses importantes qui se déroulent dans notre monde et vous dire qu'est-ce que nous pouvons faire à ce sujet. L'art du possible est -ce en se faisant reconnaître qu'il y a des modèles qui sont insuffisants à eux seuls. C'est-à-dire que, est-ce que cela est durable Ça peut s'inscrire dans la durée, en fait, c'est ce qui nous intéresse. Et nous voulions également développer une procédure pour, voir, pour la, le financement des, des, des, des infrastructures ouvertes, pour savoir comment cela fonctionne, en sachant qu'il y a toute une série d'entraves que l'on voit sur le chemin. Il y en a que nous avons perçues, d'autres pas. Donc, nous remercions de votre opinion. Et j'allais vous parler de quelques petites choses que nous avons apprises et vous dire ensuite ce que vous, vous avez appris. Par exemple, nous avons utilisé les structures utiles. Je crois qu'il est clair qu'il qu faut expérimenter avec de nouveaux modèles. Mais il faut savoir aussi que les méthodes existantes sont toujours utiles. Donc, pas, il ne s'agit pas de s'en défaire, mais comment profiter des choses qui n'existent pas sur la base de ce qui existe pour essayer de répondre aux besoins qui pas encore, auxquels on n'a pas encore répondu. Et aussi, les expériences du passé ont une influence sur la façon d'étudier les nouvelles possibilités parce que cela met en, en marche toute une série de réactions pour savoir comment nous décrivons ce travail. Nous avons besoin de plus d'informations, nous en avons parlé pendant un an, certains d'entre vous pendant plus, et parfois des décennies sur ce problème et sur cette difficulté. C'est pourquoi nous savons qu'il y a beaucoup de travail qui a été accompli, il reste beaucoup de pas sur la planche, et je crois que c'est là-dessus que nous pouvons prendre des décisions. Surtout, quels sont les services disponibles, quels sont les niveaux de financement existants, et quelles sont les brèches de ressources existantes. Nous savons qu'il y a beaucoup plus d'informations à obtenir, il y a beaucoup de travail supplémentaire autour de, des éléments critiques qui sont en risque. Peut-être ce n'est pas si explicite que cela, mais cela existe et il est important de le savoir une autre chose importante, il est très difficile de, de comprendre quelque chose sans des exemples concrets. Et la difficulté, c'est que ça peut être un peu ambigu. Il y a des gens qui sont préoccupés par ce niveau d'ambiguïté. Et c'était un petit peu par conception, parce que l'ambiguïté permet d'avoir plus d'intrants, plus de personnes qui donnent une opinion. Mais il y a un point à partir duquel cela devient peu euh, productif. Donc, il faut essayer de faire la part des choses entre l'ambiguïté et quelque chose qui soit ben, un peu plus précise pour que les gens puissent participer et sans pour autant se sentir mal à l'aise parce que c'est trop ambigu. Voilà comment le monde euh, fonctionne. Euh, il ne faut pas forcément mettre les gens devant un fait accompli. Il faut simplement prendre là le taureau par les cornes et avancer dans ce qu'on peut avancer. Nous voulons que ce soit un procès de collaboration pour comprendre dans quelle mesure l'ambiguïté la, peut devenir une entrave. Ceci étant dit, je voulais vous rappeler que quelles sont les séances que nous avons couvertes et ensuite j'ai des questions à vous poser. Non, si vous voulez en parler pendant la, les questions-réponses, formidable, mais il y a une séance où nous allons vous demander ce que vous avez retenu et je vous demande de bien vouloir rester pour cette séance. Pour vous rappeler, nous, ce que nous avons vu lundi, ce sont l'introduction pour voir quels sont les services. Voilà ce que nous avons découvert et pourquoi nous pensons qu'il y a des choses auxquelles nous devons penser du point de vue des cycles de financement. Mardi, nous sommes passés dans les modèles de, de financement. Nous avons parlé de la philanthropie. En ai je vous ai entendu parler de ça. Euh, mercredi, ça a été notre séance euh, et comment nous pensons à cela du point de vue des domaines. Et ensuite, nous avons parlé de la, de la, des documents préalables pour le travail que nous avons fait ici. Et jeudi, nous avons de nouveau parlé de l'aspect de la criticalité. Et le, la dernière a été l'adoption d'un fonds où nous avons entendu parler de vous comme expert qui avait contribué à cela. Voilà les séances que nous avions et je vais vous rappelle, de ce que nous avons fait au cours de la dernière semaine. Ceci dit, ce que nous aimerions faire, c'est de prendre un moment pour savoir qu'est-ce que vous avez appris au cours de la dernière semaine, quelles sont les séances qui sont importantes, les moments les plus importants, les conversations, si c'était sur un chat, les, un membre du groupe d'experts, peu importe. Quand vous avez eu quelque chose, qu'est-ce qui a été important pour vous? Alors, Qu'avez-vous appris Quel était le moment clé qui vous vient à l'esprit par rapport à ces séances Qu'est-ce qui pourrait avoir changé par rapport à votre perspective sur ces questions Et quelles sont les questions supplémentaires qui restent à répondre à l'avenir Alors, revenez dessus, vous pouvez utiliser ces questions comme déclencheurs déclencheur pour vous faire réfléchir. Vous verrez que dans les notes, je ne sais pas si vous avez le document partagé, en fait. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir dessus ah. Voici, regardez, on a ici le contrôle. Voici les notes. Vous voyez qu'il y a des boîtes. Je défile un peu vite peut-être. Mais en fait, ce que nous vous demandons de faire est de prendre une case et d'y saisir vos pensées. Et puis nous allons consacrer trois minutes à cet exercice pour que chaque, chacun réfléchisse. Donc, vous pouvez écrire ce que vous pensez là-dessus, que ce soit des leçons que vous avez apprises au cours d'une séance ou de votre côté ou dans une conversation avec une autre personne. Tout est valide ici. Alors, je vais remettre ici les questions pour vous aider à réfléchir. Avec l'emploi du temps, pour vous rappeler qu'est-ce que nous avons abordé cette semaine, je vais mettre un peu de musique et vous aurez trois minutes pour passer par cet exercice. pour compléter cela. Nous allons éteindre la musique. Et je pense, si je ne me trompe, que les groupes de discussion sont prêts. Nous allons donc vous inviter à rejoindre ces groupes de discussion. Vous aurez cinq minutes pour débattre entre vous et puis les groupes seront élargis. Donc, vous allez passer de petits groupes à des groupes un peu plus grands pour pouvoir mettre en commun vos pensées. Alors, c'est l'occasion de réfléchir un peu, revenir sur ce que vous avez, d'en discuter un peu et puis d'en discuter avec plus de monde. Et qui se répète. Je relance l'enregistrement. Pardon. Oui. Pardon. Effectivement, s'il vous plaît, lancez-le. Kéline, bien, allez-y. Richard au micro. Alors, nous voilà de retour et nous travaillons sur les notes que vous avez prises sur le document Google. J'ai d'œil. Je vois ici des notes de différentes discussions et l'idée est d'essayer les thèmes communs et d'approfondir dans chacune de ces discussions à mesure que nous avancerons. Donc, pour commencer, je vois qu'il y a des commentaires à haut niveau. C'était un exercice de démocratisation, de renforcement de la confiance, de sensibilisation. Donc, je ne sais pas si la personne qui a pris cette note ou quelqu'un d'autre voudrait approfondir cette idée de consolider la confiance, de comprendre la démocratisation comme expérience de plus haut niveau. Qu'est-ce qui souhaite nous parler des, des délibérations dans leur groupe à ce sujet? C'est moi qui ai pris cette note, dit Hannah. Nous avons parlé de la confiance. Et nous réfléchissons à l'importance, ou plutôt, ces notes reprennent les discussions par rapport au cofinancement et à l'importance, à la confiance, l'importance de la confiance à l'organisation qui, qui est la financeur. Alors, on a un peu discuté des attentes de quelqu'un qui s'attendait à décider de pouvoir financer sur différentes plateformes, mais non pas... Sur les projets, ils voulaient peut-être avoir davantage d'informations par rapport au processus de suivi. Et nous aurons une participation plus active, c'est ce qui est et qu'ils se sentirait plus à l'aise s'ils pouvaient confier à IOI pour que IOI s'en occupe. Et si cette approche au cofinancement s'élargit et... Et évolue, il faudrait donc générer cette relation de confiance entre partenaires. Donc, c'est ça l'important. Merci, Hannah. Quelqu'un d'autre qui souhaite approfondir un peu plus dans ce sujet Robin au micro. nous avons beaucoup discuté du besoin de transparence. On a parlé du processus et de comment font les personnes pour envoyer des propositions pour générer ces groupes. Nous avons également discuté des fonds qu'ont certaines personnes. Et alors, au moment où il y a une décision à prendre, il faut voir comment concentrer ces fonds. Donc, on se disait qu'ils pourraient peut-être concentrer leurs fonds dans un secteur ou alors générer des mesures par rapport aux risques pour pouvoir investir dans des projets qui ont peut-être le plus grand risque, mais dont le risque pourrait être dû à différentes considérations. Mais encore une fois, ça revient à la question de la confiance, et, et il faudrait davantage d'informations là-dessus pour pouvoir faire confiance à ces différents projets. Vanessa, Amico, moi j'ai un commentaire à apporter là-dessus. Richard, allez-y, Vanessa au micro. Alors oui, la confiance est essentielle. Nous avions un groupe sur la gouvernance. Et tout ce processus de gouvernance est fondamental, me semble-t-il, pour pouvoir générer de la confiance auprès de ceux qui sont engagés à ce processus et pour pouvoir avancer. Donc, de bonnes pratiques de gouvernance qui permettent de comprendre les décisions qui sont prises et leurs fondements. Je pense que c'est ça le plus important pour pouvoir aller de l'avant au moment d'envisager de, un investissement à un fonds différent. Et que la gouvernance est essentielle d'emblée, que ça aide d'avoir ces informations. Richard de micro, merci. Alors, très intéressant, parce que nous avons essayé, ou en tout cas, il est facile de dire, bon, il faut avoir de bonnes mesures de gouvernance. Mais les différentes personnes doivent bien comprendre tout cela. Croyez-vous qu'à partir de ce processus, vous pourriez avoir une idée plus claire de ce que pourrait être la gouvernance et quelles pourraient être les notions partagées? Nous avons parlé de santé financière, des aspects critiques. Quels sont les autres aspects? Sentez-vous qu'il y a plus de consensus ou que vous comprenez mieux les nuances autour de chacun de ces, de ces sujets? Loïse au micro, je vais intervenir moi. Dans certains cas, les groupes de fonds étaient tellement grands que vous nous avez dit qu'on devait voter en tant que personne à titre individuel, non pas au nom de nos organisations. Et donc, il y a des points avec lesquels nous nous sentons identifiés comme personne, mais non pas nécessairement avec l'origine de ces fonds. Donc, il y avait peut-être un manque de transparence à ce niveau-là. C'est ce qu'on avait à faire et c'était notre compréhension, mais nos interprétations dépendaient parfois des discussions et des présentations, mais d'autres fois, ça dépendait exclusivement de nos propres expériences. Et ce n'est pas un problème, mais il faut comprendre que certaines des questions de gouvernance et de transparence, dépendent de l'IEI. et moi c'est ça qui m'intéresse, de savoir tout d'abord d'où viennent ces groupes de fonds, il y en a qui sont énormes, d'autres sont plus étroits, et alors comment décider que faire de cet argent qui n'est pas toujours énorme Et je pense que c'est ça l'étape suivante. C'est ça qui va dominer la discussion. Et il faudrait que l'on remette cela plus tard, parce que je ne pense pas que l'on puisse résoudre cette question. Mais nous, nous, nous en occuperons, vous le verrez. Surtout si ce type de projet pilote devrait s'inscrire dans la durée et que vous voulez obtenir davantage de fonds des financeurs et des institutions, il faut savoir qui prend la décision finale et comment ce processus se répète. Pour moi, c'est un peu flou. Tout cela n'est pas clair. Richard micro, Pour faciliter la discussion, je vais arrêter le partage de l'écran, mais je vais également partager le lien pour que vous puissiez l'ouvrir de votre côté sur vos ordinateurs. Mais je ne, pas, je ne voudrais pas que cela nous, nous distraite. L'idée est de comprendre quelles sont vos idées là-dessus, parce que c'est ça qui est important, cette question de qui prend la décision. Alors, à partir de ces, ces ateliers, avez-vous une idée de qui devrait décider ou de comment ces décisions devraient être prises Que devrait-on noter par rapport à cela Peut-être que vous en avez discuté au sein de vos groupes, ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous raconter ce que vous en pensez tout de suite. Anna au micro. Je pense que ça nous fait penser à ce que l'on peut faire à différents niveaux. Par exemple, moi-même, je suis d'avis que vous pourriez avoir énormément de travail préalable avec ces différents fonds et vous pourriez identifier ces différents investissements en infrastructure. Et puis, lorsque vous recevez les fonds, en fonction de leurs propres interprétations de ce qui est essentiel et des domaines d'intérêt, ces personnes vont pouvoir décider ces fonds entre les différents projets qui ont été identifiés au préalable. Et je pense qu'à partir de mon expérience avec les financeurs, cette procédure serait plus proche de ce besoin d'avoir des domaines spécifiques dans lesquels investir. Ou alors, on pourrait peut-être procéder comme nous l'avons fait jusqu'à présent, en demandant aux financeurs de, de financer les différentes pistes de travail, les différents secteurs, en identifiant vous-même quelles seraient les différentes infrastructures Utile dans chacun de ces secteurs. Donc, il serait bien d'avoir un flux un, ou un schéma qui permette de savoir quel sera le processus que suivra cet argent, mais puis vous pourrez peut-être attribuer ces fonds à un sous-groupe ou à des experts qui puissent décider d'eux-mêmes où ira cet argent. Donc, je vois moi-même ces différents choix et c'est ce dont nous discutions ce matin au moment de réfléchir à la manière de régir l'usage de ces fonds pour les. Pour Prochaines expériences. Merci. C'est très intéressant. Dans cette procédure, en, Robin, excuse-moi, tu as une question. Vas-y. Excuse-moi. Ce n'est pas une question. Je voulais. Euh, répondre à ce que tu demandais auparavant. J'aimerais savoir quelle est l'importance de l'esprit critique si les autres éléments, que ce soit la gouvernance ou l'infrastructure technique et autres, s'ils ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie des caractéristiques dont tu as besoin. Tu cherches une bonne gouvernance. Alors, si... Quels sont les éléments dont nous avons besoin si nous voulons une bonne gouvernance? À ce moment-là, on peut voir les autres comme ayant une portée ou des retombées sur la gouvernance. Peut-être c'est plus facile, peut-être c'est une partie de la procédure pour avancer. Voilà, je crois que je suis plus préoccupé pour, pour savoir comment les décisions sont prises. Bon, c'est bien. Alors. Quelle est la différence entre « comment » et « qui » Parce que est-ce que à comment » bien fondé change « qui » doit le faire Ou est-ce que nous devons mettre sur un plan pied d'égalité « comment » et « qui » Je crois que les deux sont importants. Je crois que le premier commentaire part du principe « suivant ». Il y a des gens qui veulent vraiment savoir… Et ce sont les financeurs, parce que c'est eux qui veulent savoir comment les décisions sont prises. Et pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas des financeurs et qui travaillent où les décisions de financement sont prises, mais sont prises de façon un peu plus obscure, les gens ne savent pas exactement comment les décisions sont prises, à ce moment-là, oui, c'est plus important de savoir comment et non pas tellement qui. Mais comme tu veux être transparent, tu, je crois que tu dois prendre les deux éléments en considération. Merci, Robin. Robin S. Il y a deux Robin dans la salle. Robin S. Robin S. Peut-être pouvons-nous approfondir l'idée suivante. L'esprit critique peut également représenter les autres éléments. Excusez-moi si je répète des débats que vous avez eu à plusieurs reprises cette semaine. Mais si on pense à l'infrastructure de financement, je ne pense pas tellement à, au financement de certaines infrastructures spécifiques comme des sociétés, des plateformes, des services ou des initiatives mais plutôt je pense à, au financement de certaines fonctionnalités avec certaines caractéristiques. Par exemple, pour une révision entre pairs qui a une bonne gouvernance publique déjà connue. C'est ensuite que l'on peut penser à savoir si ce, cette combinaison est en risque plutôt que d'une seule plateforme, d'une seule initiative. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que l'on peut offrir comme étant à faible risque qu'un service ponctuel? Je veux voir si j'ai bien compris ce que tu viens de dire. Il ne s'agit pas simplement de savoir quel est le risque individuel pour un fournisseur mais c'est le risque systémique. Oui, en effet, nous l'avons vu avec la pandémie. On a vu qu'il qu y avait un petit problème. Le système allait au-delà et donc il y, avait, il y avait plusieurs conséquences négatives. Il y a donc un profil de risque complètement différent. C'est ce que tu voulais dire quand tu parles de ces choses-là entre eux? Oui, mais aussi l'idée de savoir s'il y a des des disponibilités alternatives qui sont disponibles, qui peuvent venir te prêter main-forte. Qui t'offrent donc la même combinaison de services à pourvoir et qui, re, qui reprennent d'autres caractéristiques qui sont importantes pour toi également. Si c'est facile de passer de l'un à l'autre, évidemment. Et, et une question ouverte pour moi. Est-ce que Combien de double emploi est-il euh, désirable? C'est une question ouverte. Hein? Attention, je, je n'ai aucune idée faite à ce sujet. C'est simplement je vous, je vous pose la question parce que je me la, je me la pose à moi-même. Excuse-moi, dit Johanna. Oui, vas-y. Je crois que ce qui est important n'est pas seulement la quantité d'alternatives, mais combien d'entre elles sont contrôlées par la communauté scientifique. Si tu en as une dans l'académie et deux des, grands, des grandes maisons d'édition, c'est peut-être pas ce que tu veux du point de vue de la diversité. Voilà quelque chose que nous devons envisager, mais je suis d'accord avec toi, que nous devons penser à, aux services qui sont démarrer parce que là, nous n'avons pas tellement le choix. Mais il y a, pour OGS, il y a des alternatives, même s'ils ne sont pas pleinement développés encore. Non pas que je veux que OGS disparaisse de la planète, par, pour, non, loin de là, mais il y a des choses... On peut envisager d'une autre façon. Et on peut en parler, quoi, c'est ce que je voulais dire. Du point de vue de l'esprit critique, la criticalité dépend également du nombre de, de publications auxquelles tu t'adresses, Et là, OGS devient beaucoup plus important. Mais c'est le cas également de Orchid et Crosswright. Ce sont les questions qu'on doit se poser. J'essaie. cette de voir un petit peu ce, ce qu'il a été auparavant. Est-ce que je suis dans la bonne direction ou je suis complètement à côté de la, de, de la plaque? Non, non, non, en fait, nous acceptons toutes les directions. J'aimerais maintenant, si on peut, je vais partager mon écran pour passer à une autre séance parallèle Ça, donc le, je parle de regroupement d'idées, pour prendre les idées de base. Les bleus sont mon interprétation de ce qui a été dit lors d'une conversation. Et il y a trois thèmes. Il y avait l'expérience de cette difficulté. Qu'est-ce qui en découle mais il y a des choses où nous devons travailler en collaboration et non pas en concurrence, et il y a, mais il y a une occasion d'être plus complémentaires et interdépendants Mais cette interdépendance crée des risques systémiques. Il faut faire attention. Ensuite, il y a d'autres questions sur la gouvernance et comment travailler dans le sens du poil, si j'ose dire. Qui décide et comment. Ensuite, nous avons eu d'excellentes... Euh, référence sur la, le sommet à proprement parler. Il y a des gens qui ont donc des opinions, mais ils ont toujours des questions à poser, c'est sûr. Et ensuite, nous avons d'autres exemples. Et nous ne sommes pas rentrés dans ce domaine. Je crois que quand il s'agit de savoir quelles sont les questions en suspens, en fait, il s'agit de savoir qui décide et comment, mais aussi comprendre les définitions clés du cadre le, de référence dans lequel nous nous trouvons. Donc, euh, nous avons quelques éléments suivants de cette activité avant de passer au, à la clôture, à clore cette réunion. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces pensées. Que, quelle est l'étape suivante clé pour vous que, À partir de cette expérience d'aujourd'hui, Qu'est-ce qui vous semble comme la première chose à prendre en considération dès qu'on aura fini ici ben oui, La suite, quoi. Est-ce que quelqu'un voulait poser… Ah, Vanessa. Oui, je crois que ce qui serait intéressant et enrichissant, c'est de comprendre pourquoi les gens se sont engagés comme ils se sont engagés. Car je crois qu'il y a tellement de raisons à cela. Et je crois que c'est la compréhension de ces motivations qui nous importe. Je n'ai jamais été sûr combien de financeurs il y avait dans la, dans la salle et combien s'engageaient. C'est pourquoi, en entendant certains de ces débats, et pourquoi les gens n'ont pas mis de l'argent dans certains domaines, et pourquoi il y a des gens qui n'ont rien dépensé du tout, n ont, n ont rien, ne sont pas engagés. Alors, comment pouvons-nous faire en sorte que la prochaine fois, ils s'engagent? Voilà, voilà un petit peu ce qui me tracasse. Je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une expérience très valable. Mais, mais nous avons un maillon manquant pour comprendre un petit peu comment ça se passe et pour que ce soit plus valable, nous devrions sans doute avoir une plus forte compréhension de, des raisons pour lesquelles ces gens ne se sont pas engagés ou pas suffisamment. Très bien, merci. Nous avons l'occasion. Nous allons faire une séance, une, une, un sondage postérieure à la conférence, pour voir comment on peut s'engager d'une autre façon. Quoi d'autre? Quelles sont les autres étapes clés? Quelle serait la première, puis la deuxième, puis la troisième étape par la suite? Leslie. D'abord, merci d'avoir organisé ce, ce sommet de toute la semaine. Je crois que nous avons appris d'énormes leçons. L'une des choses qui me tracasse encore, c'est qu'est-ce que le système intégré. Je crois que l'analogie de la chaîne d'approvisionnement est utile parce que qu'est-ce que nous allons fournir qui va consommer et qui sont les intermédiaires qui font partie de la chaîne d'approvisionnement. En ce moment, nous avons cette myriade de participants qui ne sont pas connectés de façon cohérente. Nous ne savons pas exactement qui sont les financeurs, qui sont les consommateurs, quels sont les éléments. Et je crois que nous devrions faire une cartographie plus exacte et c'est à ce moment-là que nous pouvons dire quels sont les maillons faibles, mais sur une base globale. Je crois que c'est là la question la plus importante. Ce n'est pas un exercice régional. Il y a beaucoup de développements régionaux et comment pouvons-nous les incorporer à une plateforme mondiale qui aurait cette fonctionnalité des chaînes d'approvisionnement qui sont sortes, solides. Ayant dit quelque chose sur la fonctionnalité, je crois également que, le type de plateforme à développer devrait être ouverte dans le sens qu'elle permette à l'usager d'être flexible sur ce qu'elle fait. Je ne suis pas un grand partisan de construire pour la fonctionnalité parce qu'à ce moment-là, on commence à devenir restrictif. De même que quand nous ouvrons la, l la, le, le robinet d'eau, on peut prendre une douche ou on peut faire du café Donc Le problème n'est pas comment... Tu utilises l'eau, mais comment tu donnes de l'eau à l'usager, c'est à l'usager de décider ce qu'il va en faire. Voilà un petit peu ma pensée et c'est pourquoi je crois que nous ne nous penchons pas suffisamment sur cette question-là. Et je m'en tire à cela, j'espère que vous aurez compris. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, merci. Je crois que c'est intéressant et je me demande, car certaines de ces questions sont vraiment très importantes pour une organisation mais je crois qu'elles sont importantes pour essayer de commencer à débroussailler la chose. Parce que je crois que dans certains cas, les financeurs s'attendent à quelque chose, où l'organisation va savoir exactement comment fonctionner et comment un système mondial peut tourner. Et c'est vraiment beaucoup à demander. Mais je crois que nous avons l'occasion de mettre en rond toute une série de conversations. Bien, y a-t-il d'autres euh, pensées sur les prochaines étapes qui vous sembleraient importantes? Euh, plus d'éclaircissement ou d'autres idées qui sont importantes pour vous? Des grandes étapes à suivre? Excusez-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Je crois que la question de Vanessa est importante. La gouvernance, je crois que si nous voulons, nous voulons le faire d'une façon mondiale, nous devons nous pencher sur la gouvernance mondiale. Il s'agit là de quelque chose que Leslie et nous avons discuté dans une réunion plus petite, c'est-à-dire les différentes régions s'organisent de façon tout à fait différente du point de vue non seulement des financeurs, certes, mais aussi des structures et des infrastructures. Et nous devons gérer mieux la question pour avoir absolument une gouvernance mondiale qui fonctionne de la même façon. Il y a beaucoup de petits financeurs aux États-Unis. Il y en a des grands également. En Europe, ce sont des financeurs nationaux. Comment regrouper tout ça dans, sous un même toit qui nous permette de fonctionner de telle sorte que le financement soit fait sur la base de cette initiative et que la chaîne d'approvisionnement dont on parlait euh, l'envisage. Le le, Donc, il s'agit d'apporter, d'amener l'eau jusqu'à l'usager parce que c'est ça qui compte. Finalement. Merci, je remercie. Je profite des idées de Leslie et d'autres. Robin avait quelques commentaires pour l'expansion du catalogue. Oui, je crois que c'était un véhicule important. Et Tim pense de savoir quelle est la relation entre les énergies existantes. C'est-à-dire comment regrouper les gens d'une façon nouvelle. Il y a d'autres questions. Il y a beaucoup plus de débats qu'on pourrait avoir à ce sujet. Mais je vous, je respecte vos temps parce que nous avons le temps. Si vous n'avez, si, si vous si, vous ne, si ça ne vous dérange pas, mettez toutes les questions, posez toutes les questions, mais je dois passer ça à, à, à, passer à, à la clôture de cette réunion. Mais merci, merci énormément de votre exercice. C'est absolument vital pour le succès de ce travail. Merci. Merci Richard, dit Caitlin. Bien. Euh, J'ai du mal à, à imaginer que nous en sommes à la dernière partie, la diapo du premier jour pour revenir sur ce qu'on avait vu. Pendant cette semaine, vous avez eu l'occasion, non seulement d'avoir eu un premier tour d'horizon du travail qui a été fait pendant un an et demi, mais aussi d'avoir ce débat plus vaste autour des efforts pour augmenter la visibilité et le besoin d'augmenter la visibilité des services à infrastructure ouvertes, non seulement du côté du financement de la durabilité, mais aussi de savoir comment on peut adopter ces services. Aussi, l'information pour euh, permettre d'aller un petit peu plus profondément dans ces dimensions, même dans cette conversation de, qui permet de cibler la fonctionnalité et de permettre certains projets. Nous avons également parlé non seulement de notre recherche, mais aussi nous avons entendu parler à nombre d'experts dans l'espace et d'autres avec des perspectives ponctuelles autour d'un certain nombre de domaines qui touchent aux poches de certains pour permettre des investissements dans des écosystèmes plus robustes et plus diversifiés et ce qu'il faut pour aller de l'avant dans l'infrastructure. Ceci fait partie des coûts, des externalités, du travail que nous avons fait pour les influences de transformation et tant d'autres organisations sur la façon d'évaluer les projets, que ce soit les principes de l'infrastructure ouverte ou, autre, ou autres, ou d'autres cadres. Nous sommes toujours inspirés par la perspective de la justice sociale et les conversations profondes que nous avons eues sur les éléments critiques de l'infrastructure, ce, ce que cela signifie dans certains contextes. Et nous en sommes à peine à égratigner la surface dans certains domaines, parce qu'il y en a qui ne savent même pas ce que cela représente. Ensuite, finalement, non seulement nous avons parlé de nos recherches portant sur les mécanismes de financement, mais nous avons saisi également les, les leçons tirées des investissements pour transformer les modèles qui, non, ne sont pas forcément toujours acceptés par tous, mais des modèles qui peuvent nous permettre à comprendre des chronogrammes plus loin, au-delà de la période standard de 2 à 3 ans que nous avons l'habitude de voir dans les projets de place. Quand il s'agit de cycles connus, pour commencer à réfléchir à ce que cela pourrait être, pour que ce soit durable sur une période plus longue, et ce que cela représente quand on veut parler de retour sur investissement, pour que l'on s'occupe des communautés, mais que cela soit possible de continuer par la suite. Il y a également la participation continue en reconnaissant qu'une partie de ce projet, quand on voit les expériences de budgétisation, nous donne toutes sortes de villes dans le monde qui ont déjà fait des expériences et qui se sont aux prises avec les mêmes questions, en fait, une, à tour de rôle, comment on va allouer les fonds, comment on va commencer, comment on va suivre les étapes suivantes pour savoir s'il y a des plans d'action qui sont importants pour essayer de mettre ça en route, qu'est-ce que nous voulons vraiment faire du côté de l'apprentissage, du côté de la transparence, et ouvrir ces décisions de financement au-delà des financeurs standards, lambda, disons. n'arrive pas à faire ah ouais ça y est du point de vue de, des étapes suivantes nous avons l'occasion plus tard pour avoir des conversations plus mais nous voulons également savoir comment travailler parce que nous travaillons un certain nombre de des de rubriques différentes du point de vue de comment catalyser les changements dans le financement de l'infrastructure ouverte. Vous avez entendu parler notre équipe de recherche sur différentes façons de procéder en travaillant la main dans la main avec les financeurs et ceux qui s'occupent des budgets pour trouver des modèles qui nous permettent de maintenir l'infrastructure, non seulement dans la gouvernance, mais dans la résilience et la transparence et la réduction d'un compte. Mais aussi pour les mécanismes de financement qui permettront que cela soit possible en maintenant l'infrastructure au sein de la communauté. Ainsi que la formation autour des tendances, des coûts sur différentes pratiques de financement que nous pouvons identifier et qui nous permettront de savoir comment les dollars sont dépensés. Et nous sommes vraiment intéressants à trouver d'autres façons de faire. Nous donnons également un soutien aux fournisseurs d'infrastructures ouvertes pour voir un petit peu quels sont les efforts de planification du monde des efforts pour examiner leur propre trajectoire de gouvernance et trouver un financement plus robuste en ligne avec nos efforts de recherche. Nous voyons cela comme une façon critique, non pas uniquement pour permettre de supporter les projets d'infrastructure, mais aussi pour aider à obtenir un écosystème plus robuste, plus costaud, sur la base des efforts que nous avons déjà entrepris et vous avez été invités tous à le constater de votre part pour l'Io au cours des deux dernières années. Et finalement, nous vous remercions de vouloir se, nous rejoindre pour cette infrastructure ouverte et les investissements dans ce domaine. Nos efforts vont se poursuivre, non seulement pour travailler, pour travailler avec les, les partenaires alignés des missions qui nous permettent de mieux construire une transparence autour des besoins de financement, autour de l'examen de l'endroit où l'on peut faire ces choses-là, mais aussi pour savoir comment, pour les organisations supplémentaires qui aident également à, à atteindre ces objectifs sur l'infrastructure ouverte et la durabilité et l'adoption, pour savoir comment nous pouvons encore donner ces efforts et travailler ensemble. Ceci étant dit, je passe à la diapositive suivante. Du point de vue de ce qui se passe maintenant, eh bien, nous avons une dernière séance, si vraiment vous voulez. Continuer, c'est une invitation à le faire, Dans, ça dure une heure et demie, donc à 6 heures GMT. Nous allons avoir une, un, un débat ouvert, bon, après le débat de mardi et de mercredi, avec nos affiliés. Samala, pour ceux qui n'ont pas pu venir à, à la présentation Samala, non seulement elle vient du monde des non lucratifs, mais elle travaille également pour parler d'un autre fonds euh, de capital de risque pour aider les communautés. Et, elle se penche sur différents mécanismes de financement au sein des organisations de philanthropes et d'autres espaces encore pour voir un petit peu comment nous pouvons nous inspirer de ces modèles pour essayer de trouver quelque chose de différent. C'est quelque chose qui sera une conversation informelle. Si vous voulez venir vos questions, vos recommandations… Et pour vraiment profiter de ces différents domaines d'intervention, faites-le. Et je vous encourage à apporter votre boisson ou votre alimentation. Si nous étions tous ensemble dans le même site, ce serait comme si chacun apportait son, son savoir-faire et ensuite on allait tous ensemble au bar. Et finalement, je tiens à remercier non seulement à vous tous pour être venus avec nous, je tiens à remercier nos interprètes, Maria Delfino Cernello de Herbert, Anna de Choch, Aceo, Étienne Van Damme et Camila Oyan Sorondo, qui nous ont donné les services d'interprétation et qui ont soutenu le rythme soutenu, si j'ose le dire, de notre conversation pour faire ceci en français et en espagnol. Nous tenons à remercier également les facilitateurs et les partenaires d'apprentissage, Bianca Kramer, Catherine Skinner, qui sont venus avec nous, ainsi que nos partenaires qui ont fait la supervision des budgets et qui ont permis que cet exercice soit possible. Elena De Naro et Tomomi Sasaki, nous tenons à remercier les, ceux qui ont conçu, Sarah Ramos et Carla Britos Santos, qui ont conçu ce programme. Et un remerciement tout particulier de l'IO à nos collègues qui ont mis tous leurs efforts pour que cette expérience soit possible. Ceci étant dit, je crois que nous pouvons clore cette séance, cette session. Nous serons en contact avec d'autres parties prenantes par la suite. Et vous êtes bien sûr libre de continuer de savoir tout ce qui se passe autour, autour des financeurs. Et nous allons certainement avoir d'autres occasions pour travailler, non seulement avec cette, euh, cette, cette, les, les personnes intéressées par ce sujet, mais par d'autres sujets par, euh, similaire. Donc merci encore une fois et que vous je vous souhaite une magnifique journée. Merci. Au revoir tout le monde.